Je suis au GEM depuis 2014, le jour de mon anniversaire. Je suis très content de venir au GEM. On participe aux sorties, comme l'a dit Jean-Michel. Bon, moi je ne sais pas trop parler de l'argent. Je ne connais pas grand-chose. Voilà, je ne pas allé à l'école normale. Euh, et je ne sais pas quoi on pour l'argent. <rire> Avec cet argent qu'on qu donne au GEM, on fait des sorties. Euh, est-ce que vous avez de l'argent pour vous, personnellement euh, Moi, depuis euh, 2000, j'ai rencontré mon compagnon. Je ne sais pas que j'ai devenu dit « riche », je ne peux pas dire « mon riche », parce qu'on me gère quand même, par, pareil, par la TDI, mais je me sens mieux, voilà. Après, j'étais au, au CAT en 1996, hein, voilà. Et puis malheureusement, euh, depuis le 23 janvier 2016, euh, j'ai eu une grosse maladie, voilà, qui m'a fait arrêter de travailler. Et, euh, bon, à l'heure actuelle, ça va mieux, mais j'y pense encore, à cette maladie que j'ai eue. Vous n'avez pas retrouvé Non, je ne veux plus retravailler parce que je me sens trop fatiguée, voilà. Et donc, le fait de... Et de la pas... maladie, je peux le dire, j'ai eu un cancer au sein gauche, c'est rien quand même, et... Ce qui veut dire que si vous avez arrêté de travailler, oui. vous avez eu moins d'argent. Non mais pour l'instant euh, on s'occupe de moi pour, euh, pour euh, euh, toucher une invalidité par la sécurité sociale. Après je ne pense pas à l'argent, c'est ma santé qui passe avant. Et je suis content de venir au je viens plus souvent au jeunes Et je ne pense pas au travail, je ne pense plus au santé. je ne aller. Voilà, je m'occupe, de j'ai des poules, j'ai un jardin potager. Euh, je mène des fois des œufs ici. <rire> Et voilà, après l'argent, euh, je, oui, je dois en avoir, mais je n'aime pas parler parce que j'en ai trop manqué dans ma vie. Voilà, je n'ose je, pas parler à l'heure actuelle, mais voilà, à l'heure actuelle, je suis heureuse maintenant. Voilà. L'argent, ça fait pas le bonheur. Non, l'argent fait pas le bonheur ni la santé. Hein. Ouais, C'est vrai. Vous avez eu toujours un... Pour vous, l'argent, ça a toujours été quelque chose de compliqué Oui, oui, mmh. oui, oui. Parce qu'il fallait le gagner, que c'était dur Oui, oui, mon premier mariage, oui. Mmh. oui. Ah. oui. Ah, mon compagnon, il travaille. Bon. Bon, lui, il a les at euh, Comment s'appelle Un PHGH. Moi, j'étais les autres... Euh, Julie Fit. Voilà. Et vous vivez, euh, vous avez un appartement ou... On a une maison, oui, on vit ensemble, hein. ça fait 17 ans qu'on est ensemble. Hein. Donc vous avez un foyer Voilà, voilà. je ne vis pas en foyer, je vis avec mon compagnon depuis 17 ans. Donc ouais. vous avez un budget Voilà, voilà. Ouais. Vous vous en occupez pas même. Non, pas trop. Mon, mon, mon compagnon comme me dit qu'il est il va chercher son argent, il n'y a plus rien derrière sa carte. Mais moi, bon, moi je suis lire et tout. Je prends ce que j'ai envie, voilà, je prends ce que j'ai envie, et je peux retirer n'importe quel jour de la semaine, par exemple, mais je prends ce, et des fois quand j'en ai trop sur ma carte, ma curatelle me dit, tu sais Geneviève, euh, c'est trop dangereux, elle m'explique, elle m'enlève, en qu'elle me remet à la TDI, après, si j'ai envie, elle me redonne. Ça m'est arrivé que d'avoir une grosse somme sur ma carte. Et, et j'étais un peu en colère sur Parce qu'elle me l'avait pris, elle m'a expliqué. m'avait expliqué. Euh, parce que depuis que l'euro est passé, ça m'a ça trop saoulé, ça. Vous dépensez pas assez Non, non, non. <rire> non. Parce que j'ai eu trop manqué d'argent dans ma vie. C'est ça le problème. Vous n'osez pas toucher à l'argent Voilà. C'est pas c'est pas un ami là. Non pour moi non. Parce que maintenant je suis heureuse depuis 17 ans, comment éponger mes dettes et tout. C'est que bon je suis pas mariée avec mon compagnon parce qu'on n'a jamais voulu. J'ai jamais voulu d'autres enfants. Je suis une fille qui vit à Paris. Je suis mamie aussi, un petit. Mais euh, sinon euh, euh, je, je, je, je, je fais je fais à l'argent si j'en si ai trop. Par exemple, je suis capable de dépenser. Ah, c'est pour ça que je, je tous les vendredis je retire. Voilà. Et je, on fait des courses, bon, ce qu'on a besoin, euh, euh, voilà, pour les animaux. Pour, euh, voilà, je... Après je, je me dis non, il ne faut que, pas que tu retires. Même si je ne suis ma carte, tu dis tant pis. C'est utile, il faut que ce soit utile, mais voilà, euh, voilà. on ne fait pas des extras. Non, on fait pas des... non je pourrais, mais c'est moi. Vous vous empêchez de faire des choses alors Ouais, oui, beaucoup. Vous pas... pas bien Ouais, je sais. <rire> vous ne voulez pas être esclave de l'art Non, non, non, non. Très jeune, mais... Euh... Je me dis peut-être plus tard ça servira pour autre chose. Hein. En fait, vous êtes libre. Oui, oui, maintenant oui, je suis libre, hein. je suis contente. Mais... Depuis que je viens au Gemme, je... je... Je suis heureuse on euh, s'occupe plus de moi pour pas que je pense à ma maladie. Je suis vraiment bien. Et voilà, tant je ne pense plus. C'est au boulot, rien. Le j'aime, c'est comme une famille. Ouais. Oui, oui, bien pour, sûr, pour moi, oui. Oui, mais pour moi oui. Ouais. Je viens euh, bon, au début, euh, quand j'avais pas mal la maladie, je travaillais à mi-temps. Je venais le jeudi le vendredi, mais maintenant je viens souvent. Je viens le lundi, le mardi, le jeudi après-midi, sauf hier qui est l'a fait orage, et le vendredi quand il y a piscine. Et je mange ici. Je viens. Le... piscine, je... vous allez à la piscine Oui, le vendredi matin, oui, avec le J'adore euh, m'éclater à tout, euh, en à la neige. <rire> J'ai voulu essayer de faire Une euh, raquette. malheureusement je suis tombé. <rire> J'ai t... essayé. Bon, C'est un truc que je ne referai pas parce que. On parle du fond soleil. Ouais, oui. <rire> Vous êtes mieux dans l'eau. Non, j'aime tout, moi, j'aime marcher, j'aime faire toutes les activités du j'aime. Après quand, y a pas, quand le mercredi s'est fermé, euh, je ne l'anguis pas à la maison. Je, je ne l'anguis personne, hein. Je Il euh. Faut quoi également. Hein. <rire> Ouais, même si je ne touche pas... Même, bon, à l'heure actuelle, je suis en arrêt de travail. Mais même si je ne toucherai pas ce salaire qu'on me donne, je m'en fous. C'est ma santé. Ma santé qui passe en vain, en ce moment. De venir reposer... Voilà, ouais, de à chose, euh, voilà, de passer à autre chose. Voilà, de laisser la place aux jeunes. Bon, je suis pas vieille, j'ai 58 ans bientôt. Mais voilà, je me dis, attends, stop. Je ne pense pas... Il y en a qui passent à l'argent mon nom.